Oh le Oh le Oh le Ça pas là! Oh le hein Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, euh, le sujet qui nous intéresse, c'est la musculation. Est-ce un vrai sport Est-ce que c'est un vrai sport C'est vrai. Euh, moi, quand, quand on te demande, euh, tu sport, es musclé, tu, tu fais de la musculation, tu sens ce côté péjoratif ouais, ouais, ou pas oui, des oui. gens hein Oui, oui c'est <rire> pas bien de faire de la musculation. Mais par contre, quand ils ont besoin de déménager leur meubles, c'est toi qui te. Là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, euh, samedi, si tu peux venir à la maison, j'ai du placo. Non, non, non. <rire> Donc nous, ensemble, on va essayer de, de définir la musculation et de dire pourquoi c'est un, un vrai sport, sport et ouais. pourquoi nous ça fait 7-6 ans euh, qu'on le pratique Donc on est bien placé pour le savoir si c'est un vrai sport ou pas. Ah bien sûr. Ah parce que les, les gens euh, quand ils pensent que tu fais de la... Quand ils savent que tu fais de la muscu, Tu te branles les couilles pour Ouais, ouais pour eux c'est ah, de la gonflette, ouais. on l'entend ça. Euh, c'est pour les meufs que tu fais ça. Dis leur, dis leur qu'on est en couple depuis 10 ça ans. 10 ans sur je suis en couple. Donc pourquoi la musculation d'après toi c'est un vrai sport et pas un complément de sport Ouais parce que c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des gars qui le font pour l'esthétique. Beaucoup qu'ils font pour l'esthétisme beaucoup Marvel toi toi toi, toi. Vas-y je voulais donner de nouveau juste se plaire à lui mais oh je, voulais, je voulais pas donner mon nom mais c'est vrai moi je le fais j'aime bien me sentir bien dans ma je peau veux juste plaire après c'est pas ouais voilà comme il dit c'est ça pas pour les autres c'est pour moi c'est une satisfaction bien, personnelle bien. je pense que vous aussi il y en a certains qui se mettent à la musculation pour euh, avoir plus confiance en eux il y a, tu, a tu a j'aurais été comme tu ça sens mieux. même avant la muscu hein. on, <rire> on allait au volet au collège ils mettaient des t-shirts bien serrés avec les petits abdos les cheveux les cheveux marchaient comme ça le pire c'était au collège je mettais du gel personne devait toucher mes cheveux <rire> Bref, euh, vous l'aurez compris, on le fait pour le côté esthétisme, ouais. ok, mais il n'y a pas que ça parce que Évidemment. sinon on ne durerait pas, tu vois ça, ça nous lasserait à un moment donné. C'est vrai. Et je suis le premier à le dire en plus, que la musculation, c'est pas uniquement, t'es là, t'es beau, tu vas sur la plage, t'as des abdos, t'as des bons pecs, on te regarde et tout. C'est vrai que c'est agréable. Tu te sens regardé, tu sais que tu plais, c'est cool, tu vois, on va pas se mentir. C'est pas cool pour ta copine, attention à ce que tu dis. Bah ouais, non, je le <rire> sais, mais, mais à ton ego, ça te fait du bien. Ah, non, bien Après, Très souvent, on va se tu mentir. Gagnes, hein. Tu gagnes en confiance. Donc ça. ça rejoint euh, les points... La confiance en soi, c'est important. Ouais, ça peut ouais. ça être dans la vie de tous les jours. Bah, tu as plus bah... confiance en toi, tu vas plus vers les gens, tu plus social, enfin, ça apporte plein de points positifs. Voilà. Donc là on reste sur le côté sport mais c'est clair que la musculation nous dans nos vies perso ça nous apporte ça nous a plein énormément, de choses Évidemment. Mais comme on, comme on le disait au début il n'y a pas seulement le côté esthétisme, il y a aussi le côté compétition Performance, performance. oui il y a aussi le côté performance, on, on entretient notre motivation grâce aux performances qu'on ouais. qu fait dans nos séances donc le si t'as duré du en muscles. C'est le truc euh, que je mets avant même l'esthétisme, c'est les performances. Voilà. Pour moi, euh, le fait de te voir aller de 100 kg au développé plus à 180, à 180, je me dis, ah c'est incroyable. Je me dis, ok, certes, je suis pas sec, j'ai pas d'abdos, mais j'ai 180 au bench. Alors, il n'y a que moi qui le sais, un mec dans la rue, il va pas se dire, <rire> il muscle, il y a 180 ouais, au bench. 180. <rire> <rire> ok, mais moi je le sais, et ça me fait du bien de le savoir. Je vais à la salle, je mets 180, tu pousses 180, il n'y a personne qui le fait à la salle, il n'y a pas beaucoup de monde, à Basic fit euh, va le trouver, quoi. Donc ça, c'est une performance sportive, il fait 180 kg. Et à partir du moment où il y a des performances euh, Il y a aussi de la compétition Et Donc oui. rien, à partir de là on peut déjà dire que c'est un vrai sport Parce que euh, euh, le, le côté esthétisme Il est jugé en compétition Chez culturisme, les bodybuilders ça. Euh, Mais il y a aussi euh, les crossfitters qui, euh, qui sont en compétition euh, Les altérophiles Qui doivent euh, soulever la charge la plus lourde possible C'est vrai et il euh, y a aussi le street workout, euh, ouais, street aussi. lifting, où ils doivent soulever le plus des performances... Euh... Et, mais il y a aussi le street... Euh... Bon, on va dire le street artistique, ouais, vous nous corrigez en, en gros. c'est ça, c'est une performance artistique, voilà, que ce oui. soit beau. Et il doit faire des figures, surtout. C'est ça. Il y a quoi en figure Comme un peu chorégraphique, quoi. Ben, bah, t'as plein de trucs, t'as le front lever, t'as... Je sais plus comment il s'appelle, quand il tourne autour de la barre comme les gymnastes, t'as plein de trucs. Voilà, donc euh, c'est un sport dans ce sens-là, où il y a de la compétition aussi. Oui, à partir du moment où dans un sport, il y a performance... Dépassement de soi-même, dépense énergétique, pour moi c'est un sport. Ouais, voilà. un sport on retrouve Donc, après, tous les y a points des communs euh, des autres sports. Donc, ça. Euh, si par exemple euh, je fais du foot, il fait de la muscu, on va tous les deux chercher à se dépasser. Bien sûr. Donc euh, on va tous les deux euh, améliorer nos, nos capacités physiques, nos capacités cardiovasculaires, ça, hein. nos os, nos tendons vont se renforcer. Il euh, y a les, la compétition dans les deux. On sera moins stressé dans la vie de tous les jours. C'est ça. L'objectif est différent. Toi ton but c'est de mettre un ballon dans le, bah, dans le, le, le, le goal. Moi, c'est de soulever des charges. Chacun son ouais, truc. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent chacun son ouais, Mais il y a aucune logique à votre sport. Mais le foot, c'est pareil. les gars, il y a aucune logique à mettre bien un sûr. ballon euh, dans les filets. Tu vois, c'est bien sûr. Il a, j'en ai marre du. Tu fais de la muscu que pour Thébo. C'est bon. Là, c'est coup C'est pareil. Il ben, y, y a même, il y a plein de trucs. À quel moment, soit à la perche, tu te dis c'est logique. Ouais. À quel moment, tu vas avoir besoin de sauter des hauteurs comme ça, ouais, qu'un ouais, bâton. C'est vrai. Ça te sert à la vie. La muscu, ça ne sert à rien pour te battre. Si, c'est trop bien. Non, pour porter des charges. Même si tu plus imposant, ça peut être utile. Mais bien sûr que c'est À partir du moment où tu développes de la force, t'inquiète pas que ça va te servir en combat. Après, bien sûr, si tu tombes contre un mec mort. Euh, mort, qui, qui fait qui du sport, fait du sport, sport mort, de combat, c'est foutu, gars. <rire> mais, euh... Tu contractes devant lui, tu fais... Arrête, et tu vas avoir peur. <rire> tu, tu vas mieux encaisser que si t'avais pas fait de muscu. Au moins, c'est ça. Déjà, la musculation, il dit c'est pas un sport. Mais dans quel sport t'es vraiment obligé de faire le sport entre guillemets 24 sur 24. Parce que ça ne se termine pas à la salle, c'est pas tu sors de la salle et c'est fini. Absolument. Tu rentres chez toi, tu continues dans ton assiette à faire de la musculation parce que tu dois faire attention à tout, ça, tout ce que tu manges pour optimiser ta prise de muscle. C'est un sport à temps plein, c'est un style de vie qui va améliorer en plus de ça ton hygiène de vie. Et te permet d'être en meilleure santé. Ouais, c'est pour ça que la frontière entre lifestyle et sport, est elle, elle est étroite en fait. Du coup, on n'arrive pas à différencier. Bien sûr, après, les sportifs de haut niveau, comme les footballeurs et tout, c'est pareil. Hein. Ils rentrent chez eux, ils font attention, ils calculent ce qu'ils mangent. Mais un mec qui fait du foot en club, ah ouais, à, les couilles, à il bas il rentre, niveau. Il, faut, à les couilles. Voilà. il va au kebab après sa séance, il se dit il faut que je récupère. Son quoi. sport, il s'arrête au moment où il ben prend oui. son sac et où il repose, c'est tout. Alors ça. que nous, c'est au quotidien. Du coup, les gens, ils, ils stigmatisent plus facilement parce que ça. au jour le jour, ils le voient qu'on fait des trucs bizarres. Ouais. Pour nous, c'est pas bizarre, c'est logique. On va dans des soirées avec des tupères, ah bah. ça tu l'as fait, moi je le fais pas moi, je l'ai déjà fait <rire> dites nous en commentaire vous pourquoi vous faites de la musculation en tout cas nous c'est un sport qu'on conseille à tous ouais. parce que ça nous a permis de, bah, de devenir des meilleures personnes en soi ouais, c'est vrai, parce moi, que ça m'a amélioré sans ça je, suis je crois, être même... humain. tu, tu aurais une bonne hygiène de vie sans non. ça ah, non, <rire> on, serait gameur, des, on serait des brins, on est d'accord <rire> donc euh, si vous êtes un peu perdu dans votre vie si vous avez besoin de changement, de perte de poids, de prise de, de masse la muscu, ça, ça peut vous aider, les gars. C'est une bonne vrai. solution. En plus de ça, quand j'ai commencé la muscu, je travaillais à McDo, mais j'ai j'étais perdu dans ma vie un peu je faisais vraiment rien de mes journées rien et ça m'a permis de me recentrer et de donner un sens à ma vie entre guillemets ah, pour moi c'est un plus hein. c'est vraiment cool. un truc que si vous l'avez euh, dans votre vie ça va vous aider à, à créer des sociétés on a créé notre ça. société fitness fusion si vous voulez vous mettre euh, à la musculation n'hésitez pas euh, à vous faire entourer par des professionnels de la remise en forme du, du, du coaching de la rue ouais, oh, bah. <rire> wow. Smiley je fais du coaching à domicile j'ai l'habitude de m'adresser à des personnes <rire> plus âgées donc sur youtube c'est du 10-35 ans on va dire euh, ouais bah, si tu veux des gros muscles voilà tu veux de la masse voilà <rire> viens sur <rire> fitnessfusion.fr il y aura le programme aux petits oignons ouais, exactement euh, pas mieux voilà bah c'est tout ouais, c'est carré donc c'était Fitness Fusion de l'AFF, vous étiez en présence de Pimous et Didio Force et fun